Oh là là, y'a tout 1, 2, 3, 4. Ah oh, Mais c'est quoi la prova C'est pas, pas une Twingo twin T'as un costume fond vert et tu demandes excusez-moi, t'es par où pour aller sur Mars Pour combien Tu descends, tu vas voir la personne, tu lui dis C'est moi monsieur Larba, à votre service Pour combien tu demandes d'aller où la soirée Halloween Pour deux Oh vraiment bon, la fin de la vidéo c'est vraiment Il y en a forcément un qui équipe. <rire> Buenas bon bon, de tardes des todos J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Mordanize. Et qu'est-ce qu'on va faire Une petite vidéo en voiture. En voiture. Donc petit. on est parti pour faire des pour combien en voiture. Pour ceux qui connaissent pas les règles, on va faire très simple. Pour combien, Arnaud, je sais pas, par exemple là tu sors maintenant et tu fais le tour de la voiture et tu reviens t'asseoir. Pour 3. Euh, donc là, on va faire 1, 2, 3 et dire un chiffre entre 1 et 3. Si on dit le même, il doit le faire. 1, 1 2, 2, 3, 3 2. 3. Ok, bon. Donc... Alors, le reverse, du coup, on divise par 2 le chiffre initial. Et, et s'il si euh, si est impair, est on un fait impair. plus 1. Ok, donc, bah, pour 2, du coup, 1, 1 2, 2, 3, 2. 2. Bon, bah, je reviens. Il, voulait, il vous explique la suite des règles. J'arrive. Voilà, donc après le décompte, on dit euh, le même chiffre ou pas. Si on dit le même chiffre, on fait le défi. <rire> Bien évidemment, des défis dans la limite. Voilà, on va pas s'amuser à faire des drifts sur la route, on va pas se mettre en danger et on fait cette vidéo. Alors, il va y avoir des moments drôles, il va y avoir des moments gênants, il y a des choses qui vont être dures à faire, mais c'est toujours pour vous partager un peu cette idée du croyez en vous et oser. On va tenter des choses, on n'a jamais fait de notre côté, que ce soit toi ou moi, ce concept. Et donc là, les aléas du direct, ça va être tout simplement tous les gens qu'on va croiser là au bord de la route et à qui on va pouvoir bah, demander des choses et avec cette caméra on pourra les voir, etc. C'est parti, je mets le contact. Ouais, ouais. Allez, Allez bien on bien. est lancé dans les commentaires. Déjà, si jamais le concept et l'idée vous plaît du fait de faire des vidéos. Comme ça en voiture, n'hésitez pas à lâcher un like. Voilà, ça soutient le concept. Et bien sûr, vous pouvez retrouver Mordenay sur sa chaîne YouTube. Je peux en parler un petit peu. Je suis du coup un artiste musical. Euh, je fais de la musique électronique. Voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur TikTok aussi. On vient de s'arrêter. Il y a une personne devant nous. Pour combien on va à côté d'elle et du coup, tu lui demandes où est le intermarché parce qu'il y a un intermarché à côté de nous. Et c'est à dire que par exemple, si elle dit euh, il est derrière vous. Tu dis, il est derrière vous, ok merci beaucoup, tu, vois, enfin, tu répètes à chaque fois sa phrase avant de poser une autre question ou de la remercier, etc. Ok, ça marche. Pour combien Ok. Euh, pour... Euh, allez, 5. 1, 2, 3, 4. C'est parti <rire> Allez, le premier pour combien Je lui baisse la vie. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Où est-ce qu'on peut trouver l'intermarché L'intermarché, pas de souci, vous, vous allez en arrière et vous partez en arrière, complètement en arrière, vous repassez sous le pont et vous partez complètement à gauche. Complètement à gauche. à gauche, vous faites 500 mètres à peu près, il est sur votre droite. On fait 500 mètres. Ok, okay super, merci. Sur merci notre droite. Ok, super, merci. Oh là là, je t'en ai trop bien sorti. <rire> oh là là, putain, moi je me suis dit, oh là là, il va devoir répéter. En plus, elle est au téléphone, etc. Mais en fait, tu as géré. Bon, on va faire demi-tour comme si on l'avait écouté. Et on va reprendre une autre direction. Le premier qui a été validé, oh là là, le 4. Pas trop stressant Si un peu un peu. Ouais. Un peu. Changement. Coupe, coupe, coupe, coupe. <rire> <rire> oh putain, le montage en post-prod. Et un monsieur, tu veux pas tenter un truc avec lui Euh.. Non, j'avais autre chose en tête. Ok, bon moi je vais... Je vais tenter. Pour combien tu lui demandes où il va tout simplement 4. 4 quatre. Quatre ouais. Ok. 1, 2, 3, 1. 4. Putain, c'est merci. Ouais. Donc en 2 Ouais. 1, 2, 3, 2. Putain, je me refais avoir! C'est gênant comme question. Excusez-moi, vous allez où? Vous allez vers où? Ah oui, le métro. Parce que là, il y a une ligne de bus qui amène au métro, c'est ça? Ok, d'accord. Merci pour l'information. Merci beaucoup. <rire> Vite, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Le gars, il a dû se dire, c'est lunaire. En fait, il avait un casque. Et tu vois, il vivait vraiment sa petite vie tranquille. et Il se dit, attends, il y a deux gens, ils sont en voiture. Il me dit, je prends le bus, on prend le métro. Eux, ils n'ont pas besoin de métro. Mais c'est pas grave. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. T'as une idée avec lui Ouais, j'ai une idée. Oh putain, c'est quoi Alors déjà, les gens, et hey, toi, est-ce que vous avez vu euh, Rick et Morty Non, mais je connais un peu les rêves. Alors j'en avais un, du coup, pour combien Tu descends, tu vas voir la personne, tu lui dis, c'est moi, monsieur Larbin, à votre service. Et du coup, la personne va te demander quelque chose, et tu devras faire ce que la personne te demande. Non. Il est hard. 6 pour 6. Pour 6, je ouais, prends pas de risques Attends, on est au début. <rire> je suis à 100% d'échec. J'aimerais bien une petite victoire. Pour le moment, j'ai 100% répondu tes chiffres quand je devais perdre. 1, 2, 3, 5. Reverse. Ah putain, du coup, en 3. T'es prêt Ouais. 1, 2, 3, 2. On le laisse tranquille, ce monsieur. On repart. On s'en va. Il sera pas victime de nos pranks. Non. Ah oh là là, ça aurait pu reçu plus. en plus. Il aurait connu Myric et, et Mortis, dommage. Pour savoir qu'on est dans une Ferrari. Ouais, une Ferrari. Pourquoi Parce, <rire> Parce qu'elle <rire> est rouge. <rire> <rire> c'est tout, c'est tout simple. Comme sympa. son pull, enfin, tout ah, est là, rouge là, là, tout est rouge, tu vois son téléphone rouge, pull rouge, voiture rouge. Là il va voir les caméras, il va se dire. <rire> il regarde les caméras, et là, il est fait... derrière, il Il y a une personne qui fait du stop, on va tenter de la prendre. Attendez, on va demander. Bonjour. Bonjour. Vous allez où C'est où Ah bah allez-y, on -y vous y prend. Je vais monter derrière. Hop là. Vas-y. Ah vas ouais, y a pas de soucis. On était en train de tourner une vidéo, comme vous voyez. Ah bon Ça vous gêne de figurer, ou pas de soucis pas non. de soucis Non Oh bah avec grand plaisir, vous vous appelez comment Corinne Eh ben bonjour Corinne Il oui. <rire> y a homme qui me preste Comment Un jeune petit garçon qui me preste. Ah Ils sont contents Est-ce que vous pouvez leur dire de liker la vidéo et de s'abonner Euh, c'est quoi s'abonner S'abonner c'est euh, qui suivent la chaîne et qui viennent des... pour augmenter la communauté. Ah oui, oui, oui Like oui. et abonne-toi Oui Ouais ben, Pas de soucis du coup, place François Mitterrand, c'est où c'est un peu plus loin du droit. C'est juste, euh, on sait que la taille, là, le pizarre. Ah, où il y a le cocorico et tout ouais, Ah, ouais. je vois. Et tout ça. Pas de soucis. C'est bon réveillon. Euh ben oui, bon réveillon, toi Oui. Bah, et vous, vous avez passé un bon réveillon Tranquille, Allez, oh. Quelle ouais. résolution, Corinne, pour 2023 Euh, ben... <rire> Je sais pas, bon, ça va... Parce que j'ai Donc ouais. la santé ça arrive. Voilà. la santé ça C'est le plus important pour la santé. C'est ici qu'il faut tourner ou plus loin Oui voilà, c'est là et c'est bon. bah, je, je tourne ici comme ça, ce sera nickel. Hop, qui... tournez tourne à gauche, Tac. et voilà. Et là, Vous êtes arrivés de à destination. Avec plaisir, Corine. 5 étoiles pour le BlaBlaCar 5 étoiles Ah, nickel Merci, bonne journée. Bonne année à tous <rire> Corine. incroyable Corinne, incroyable. incroyable, trop, trop, trop cool. cool, trop gentil, vraiment rien à redire. Est-ce que vous avez apprécié Corinne N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Nous, très cool en vrai. Ouais. Très cool, on l'a pas eu longtemps en voiture, pas assez, mais... Pas assez longtemps. Il ouais. oh là là. faut retrouver Corinne. On aurait dû lui faire faire un <rire> pour combien ouais. <rire> pour... <rire> C'est le temps qu'on lui explique les règles. et tout. Alors 1, 2, 3, vous me reposez là-bas Ouais, oh non <rire> On a vu une personne qui a un chien, on a tous les deux une idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chacun le pour combien, mais sans reverse, tu vois. Donc comme ça, il... en fait on va faire les deux. Peut-être on va en faire aucun, peut-être on va en faire qu'un. Et si on se le dit en combien enfin, 3, 4 Allez, 4. 4 Ça marche, on va faire tous les deux un pour combien en 4 avec la personne qui a un chien. Donc, je m'arrête juste ici le, le temps vite fait. Que tu baisses ta vitre et que tu fasses. Oh le kiki, le kiki, le kiki Oh il est mignon le kiki, le kiki Oh il est mignon Ok, ça marche. Ok. Ouais. Moi ce que je voulais te faire c'est que tu lui demandes comment il s'appelle son chien et le nombre de voyelles qu'il y a dans le nom du chien. C'est le nombre de tours de voiture que tu fais. Juste, tu lui ça. demandes le nom de son chien, ouais. elle te répond, tu comptes et tu tournes et tu te rassois sans raison, sans contexte. D'accord. <rire> okay. ok. Ok. Ok. On commence par, par toi Ouais. Okay. Donc, si on dit pareil, c'est moi qui perds Là, oui. Ok. 1, 2, 3, 4. T'es prêt Ouais. 1, 2, 3, 3. Ok. Est-ce que tu veux qu'on le refasse Vas-y, on le refait. On le refait. 1, 2, 3, 3. T'es prêt Ouais. 1, 2, 3, 4. Ah ah on va pas y arriver sur celui-là. Une dernière, j'avais 203 Allez, jamais 203. 1. 2, 3, 4. Déjà <rire> je suis sauvé pour euh, le chien. Je vais t'avoir. 1, 2, 3, 4. Mais c'est quoi la promo Le chien est tranquille. Oh non, je suis dégoûté. Oh là là là là Putain on était pas loin Oula Oula oula Je vous avais dit que c'était une Ferrari, vous vouliez pas me croire Bah ça paye la YouTube monnaie hein Bandonnée oui <rire> oh, J'ai préenregistré un son dans ce mégaphone Mais non Un son de 24 secondes Non. Pour combien Tu ouvres la fenêtre, tu mets le mégaphone comme ça et tu penches ta tête juste pour leur faire profiter tu vois Et on le fera quand on sera sur le parking qu'il y a plus de probabilité qu'il y ait des gens qui entendent Pour combien pour euh... Sachant que c'est pas le son qu'il y a dedans Allez pour 5 ah, Tu un... vas prendre cher au reverse <rire> T'es prêt Ouais 1, 2, 3, 4 en 3, du coup, c'est ça Ouais, 3. J'ai peur. 1, 2, 3, 3 Oh non On retente Ouais, on retente. Right. Cette fois, on inverse. C'est moi en 5 et toi en 3. Ok, vas-y, let's go. Donc, c'est toi en 5. Ouais, donc là, c'est moi qui commence en 5. Ce qui veut dire que si jamais t'as le même que moi, ça termine direct. 1, 2, 3, 4. Oh putain, on inverse à chaque fois en plus. Et là, en 3, là, je vais t'avoir. Je sais ce que tu vas dire. Je sais, je sais, je sais, c'est bon. 1, 2, 3, 3. Non, j'ai hésité! <rire> Faut, pas hésiter. Faut pas, euh... pas hésiter. Du coup, bon, pour combien? Ouais. Tu vas diffuser une musique bien particulière, bien forte, genre à fond. Ok. On met le volume. De mon choix? À fond. Non. Non. non. <rire> Baby Shark. <rire> oh non, non. Bien ridicule. Voilà. <rire> ah ouais, bien le truc. <rire> qui où rentre bien dans la tête. Ça en fait plus. pas bonhomme, ça, tu non. vois. <rire> Avec la Ferrari et tout ça. Ah, va... bah là, la Ferrari Rouge, ils vont faire. Euh... Ça va pas <rire> ensemble. Du coup, tu mets Baby Shark à fond, fenêtre ouverte, toute la musique. Hein. Toute la musique <rire> ah, Toute la musique <rire> Sauf que si je dis reverse, ça m'implique aussi. Ouais. Donc vas-y, pour équilibrer, on Hello. fait le reverse et genre tu l'as juste une petite courée de 10 secondes à côté et tu peux monter dans la voiture le reste de la musique. Donc, ok, c'est le, le reverse qui est pour moi, du coup, je, je lâche tu, une courée. Ouais, okay. tu lâches une petite courée de 10 secondes, mais on laisse la musique quand même 3 minutes. Ça marche. Ça marche, ça marche. Du coup, pour combien ouais là, je mets Baby Shark à fond Euh, 2 deux. Parce que comme ça, je vais devoir faire la courée si tu loupes. Ah là, je veux la courée. Tu m'as <rire> vendu du rêve. On est d'accord que <rire> Si on dit le même chiffre, il y a que la musique. il ouais, n'y a que la musique. Il n'y a que la musique. Que la musique et... Donc pour toi, pour que tu t'en sortes, faut qu'on dise la même chose. Allez. 1, 2, 3, 2... Yes Putain, non Il va nous lâcher la petite corée de Baby Shark. <rire> Allez, je te le mets tout de suite, là. Prépare-toi. Comme vous vous en doutez, la musique Baby Shark est copyright. Du coup, bah... Baby Shark, toutou, tout Baby Shark, tout Baby Shark, tout Baby Shark. Oh là là Défi validé pour Murder Nice! J'espère, je sais pas si on verra quelque chose, mais il y a une voiture qui nous a carrément contourné. On n'était pas sur la route, mais un petit peu, mais... Oh là là, la petite Corée. J'espère qu'ils ont kiffé. J'espère. T'as kiffé Un peu dur, ça va Vivant Oh là là là là... <rire> Notez ma Corée sur 10. On veut une note sur 10 dans les commentaires de la Corée de Mordenhuis. Hey, eh au fait, il y a deux caméras. Coupe, coupe, coupe, coupe, coupe, coupe, c'est vrai hein, qu'il va s'éclater au montage, hein. le <rire> monteur franchement je sais pas qui c'est mais ah là là trop drôle Allo ah, Lucas Ouais Ouais allô Ouais ouais, ouais. Bah, mec t'as du boulot. Hein. Oh merde ah, C'est <rire> pas, pas 10 15 heures de montage là, c'est <rire> 35 au moins. Putain mais il faut que la vidéo elle sorte dimanche là Bah oui mais bon, euh... voilà faut travailler là, faut... Ok ok on je me mets que je me sur le boulot. Hein. <rire> ok ok je bosse. C'est bon oh, il, il est chaud. chaud. Ah, il est chaud Ouais. Ah oh, bah nickel, ça me va. Oh la voiture Non. Il y a une voiture qui arrive. Y Attendez, on va aller la voir. C'est quoi C'est. On, on peut pas y aller Si Si, c'est quoi C'est quoi passer. ici Vas-y, bon, c'est une. Euh... Vas-y, on dira qu'on s'est perdu. Faut qu'on vous montre un truc. Là, on la voit bien. Ouais, là, on la voit bien. Oh là là, elle est en Y. La voiture, elle sait pas ce qui lui arrive. Le toit est démonté. Mais c'est retourné, c'est un accident, c'est pas possible. Mais comment elle est arrivée là Mais je sais pas Pareil, Pareil. Le seul qui à côté d'ailleurs, elle est complètement démontée. On attend de savoir dans l'espace commentaire, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Pourquoi il y a des voitures qui sont au démontées Pourtant, on est dans un endroit, c'est même pas une casse. Bah ouais, ouais, c'est. Genre, ça doit être une salle. Ah, il y a peut-être une caserne de pompiers derrière Ouais. En tout cas, la voiture. Euh... On dirait une salle des fêtes. Ça Ion Ion fond Ah, les ballons Il croit qu'il va aussi vite que ma Ferrari. Pouf Papa, papa, papa, euh, je peux jouer avec la voiture <rire> C'est quoi ça La On dirait un espèce de bateau. Une sorte de, de pizza en forme de bateau. ouais original. Dites-nous si vous savez ce que c'est un La Lamacum. La Non, la Lamacum. La Voilà, la Macoum. Ça s'écrit <rire> L-A-H-M-A-C-U-M. C'est enfin, pour le menteur, Lucas. Ah super, tu rajoutes du boulot, C'est gentil. <rire> Pour combien, euh, si on croise quelqu'un, genre tu frimes de ta bagnole Genre vraiment tu, tu, tu lui dis, vous avez vu ma Ferrari, comment elle est belle et tout euh, En plus j'ai un V12, vous voulez entendre et tout Maman Tu vois, genre, euh, tu, vraiment tu frimes avec ta bagnole Et du coup, si on fait le reverse, on échange de place, c'est toi qui te mets en conducteur et qui le fait avec quelqu'un Ouais. Ok, ok, mais... mais ok, let's go. Monsieur Combien, du coup En deux. Non, t'as pas le droit. Quoi Tu proposes des idées Il faut les assumer à un moment. Moi, j'ai pas peur de frimer avec ma Ferrari. Je sais que c'est une Ferrari. Toi, t'en doutes Mais Non, j'en doute pas. Justement. Ah, bah voilà. Oh là, il y en a une dame en plus pour primer. Comment dire le même chier, je vais regretter. Mais c'est pas grave. grave. On me dit, vous aimez bien ma voiture Ferrari, V12. <rire> Ferrari, des V12, bam, bam. Vous y croyez pas mm. Euh ok. Allez. 1, 2, 3, 2. Yes Alors T'es prêt à priver avec ma fefé Mais vas-y, je te laisse la place. <rire> T'as si la, hein, la confiance T'as la confiance Et là es à canne, hein. Ah tout est prêt là, tout est prêt. Moi on le voit sur la deuxième là. Coucou Voilà Encore du montage pour le monteur. Vas-y Ah lui il va être drôle Il a un t-shirt Space Fox Excusez-moi Bonjour J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous appréciez cette belle voiture C'est pas, pas une Twingo, une Twingo C'est une Ferrari. Une Ferrari. Bah Mais oui, oui c'est une Ferrari incroyable. Ferrari Il y a même le moteur, moteur. C'est un V12 Petit V12 Incroyable euh, elle, elle est flattée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour elle. Passe <rire> une bonne journée J'étais tellement hype que je me suis rajouté dans le gage à lui vendre le truc en même. Mais c'est une V12 mec, pourquoi tu l'aimes pas <rire> Bah non, c'est une Ferrari <rire> Le gars on lui a dit, premier degré c'est une Ferrari, il a dit, d'accord On va partir de ce parking par contre Ah ouais, il porte trop trop chance. Tu veux pas un petit dernier Non <rire> Ok, on va partir alors Bon bah voilà, on passe à côté de la police, on s'est dit, ça peut faire une petite idée de miniature Donc on verra si on le garde pour la miniature en attendant, euh, voilà, tu veux pas les attendre et frimer avec la bagnole Ouais, je vais leur faire, hé, hey, regarde, gros V12 et tout il <rire> <rire> Oh là là, Allez, on s'en va. <rire> il y a quelqu'un qui est devant nous, pour combien tu passes la tête par la fenêtre et lui fais excusez-moi, c'est vous qu'on doit prendre un bloc vacard ou pas C'est tranquille. Mais quand même, faut interagir, l'embêter dans son quotidien. Deux De... <rire> En fait, on veut faire 100% dégage. La question c'est est-ce que vu que tu sais que je dis que 2, tu vas dire 2 Ou est-ce que je vais changer, je vais dire 1 et tu vas dire 1 Mais non, mais c'est la psychologie inversée, réinversée du réinversé. Du coup, faut que je reste sur 2. Je sais pas moi. On va voir, t'es prêt 1, 2, 3, 3 2. YAH Putain, mais. What a brain Oh non Oh mais non fait, du coup. Regardez Il s'en va Il s'en va Il s'en va Il est devant nous Oh, il est parti On l'a loupé T'es sauvé du coup Ah oui je crois que j'avais. <rire> prochaine personne qu'on voit et on fait la chose la plus impertinente du monde, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche pour plein milieu d'une rue, tu t'arrêtes, qu'il y, a... qu y ait quelqu'un derrière ou pas, tu mets des warnings, tu <rire> je m'en fous. Ah oui, tu, tu mets veux les vraiment warnings, vraiment, tu fais chier Genre, tout le Genre elle, ouais, tu dois. Excusez-moi, c'est pas vous pour le blabla car Pardon C'est pas vous qu'on doit prendre après en blabla car Ah non, pas du tout. Ok, d'accord, merci. Désolé. Merci, au revoir. En vrai, je remarque un truc quand même, les gens dans la globalité sont bienveillants. Et vraiment super cool. Ça m'a choqué tout à l'heure quand le mec il a vraiment répondu premier degré où il allait. Genre Ah le gars en bus Bah oui, ouais. moi quelqu'un vient me demander où je vais, tu vois. qu'est-ce que tu vas bah, bon. Mais je pense qu'en fait la question est tellement bizarre, genre tu t'attends pas à que quelqu'un te demande où tu vas quand il est en voiture et que toi t'es en, en bus, que tu te dis, en euh, fait tu réponds premier degré ouais. parce que tu vois tu es choqué du, de la question, tu vois tu te dis. Euh... Attends, je, attends, je suis en train de penser à quelque chose. Ouais. Ça se trouve le mec il s'attendait à ce qu'on lui, qu lui dise, viens on t'emmène. Ah oui, on l'avance! C'est pour ça qu'il nous a répondu, et nous on s'est ah. parlé comme des couleurs. <rire> non, on est vraiment juste l'info. genre Merci, <rire> Merci, au revoir. Tu peux ouvrir les yeux. C'est un costume fond vert. Et pour combien t'enfiles juste les bras et la tête? Et tu demandes, excusez-moi, c'est par où pour aller sur Mars? <rire> <rire> Je vais mourir de honte après ça. D'un autre côté, tu vois, c'est facile, c'est juste, t'enfiles la tête. T'enfiles les mains et tu lui demandes, excusez-moi, <rire> c'est par où pour aller sur Mars Ok, pour 5. 5 Ouais. 1, 2, 3, 5. Reverse Reverse. Sur 3. Sur 3. 1, 2, 3, 3. Ah putain, c'est celui que je voulais. <rire> oh là là, c'est pas passé, ouais. On le retente ou on le laisse pour une prochaine vidéo ah, On le laisse pour une prochaine vidéo. Likez et commentez voilà. si vous voulez ça pour la prochaine vidéo. Si on atteint les 100 likes sur cette vidéo, on refera bien évidemment l'épisode 2. Et cette fois, ce gage avec ce costume fond vert. De qualité en plus. A, ah ouais, de il a, qualité. Il y a les doigts et tout. Il y a tout. On le fera dans l'épisode 2, quoi qu'il arrive. On fera un pour combien en deux, mais c'est sûr que ça arrivera. Allez, Lucas, le monteur, hein. je m'adresse au monteur. Hein. Ah ouais Je mets un petit, euh, une petite galaxie là, sûrement. <rire> Voilà. Le Galaxy. Super, merci pour euh, lui. Il m'a ouais. aimé le montage en post-prod, ça lui fait plaisir. Bon, moi j'en ai un. La prochaine fois qu'on arrive à s'arrêter, donc un feu rouge ou des travaux, un truc, peu importe. D'accord. Tu sors de la, de la voiture, tu fais la ballerine en faisant un tour de la voiture complet. <rire> un clair. peu comme j'ai fait au tout début de la vidéo mais cette fois, les mains au-dessus, à fond dans le rôle, Exactement. danseur professionnel. Dans, dans, danseuse. Dans danseuse professionnelle. Un tutu et tout. le monde. Il est où le tutu <rire> J'ai pas le tutu. <rire> oh merde <rire> Donc pour combien pour qu'il y ait de l'enjeu, qu'on arrête un peu le côté en deux pour être sûr que quelqu'un le fasse, je vais dire en. Bah, comme tu as dit tout à l'heure, en cinq. En cinq Un, un deux, deux, trois, quatre. Deux. Ouf Reverse. En trois. Est-ce que tu es prêt à me lâcher ta meilleure ballerine après avoir fait ta meilleure danser, moi En trois. T'es prêt Ouais. Un, un deux, deux, trois, trois. trois. Yes J'ai fait exprès d'insister, j'ai fait en trois. Et je t'ai regardé en disant vas-y, pitié que ça joue sur l'inconscient et tout. Il va nous lâcher sa meilleure courée de ballerine. Oui. Vous avez de la chance, je fais ça pour ta courée. Ah oh là là, mais ils te sont reconnaissants à, à 10 000%. Je vais trouver un petit endroit sympa pour t'arrêter. Je, et... bon. <rire> je sais pas, c'était ton idée, tu dois avoir euh, quelques bases. Non, <rire> zéro <rire> quelques base. Quelques bases T'as pas zéro. des cours au collège de par hasard Ah, il y a un feu rouge. Ah ben voilà. Oh là là, en plus, il y a une personne qui passe en poussette et tout. <rire> C'est parti, le meilleur tour de ballerine. Je vais tourner la caméra quand il va passer devant. <rire> oh vous l'avez vu Vous l'avez vu Putain <rire> Ah, je suis mort J'ai retourné la caméra du coup ils t'ont vu en 4K Il y a des gens de face qui vu. <rire> Il y a des gens qui me regardaient bizarre Comme quoi Croyez en vous osez et le ridicule ne le suis pas, entendre des choses. Ah le ridicule ne suis pas. Oh là là. Je t'ai même pas vu toi, enfin, je regardais dans le retour et j'ai vu l'extension <rire> dans le retour caméra et je me suis dit. Oh mon dieu, c'est parfait Les gens pour la vidéo, ils voient tout. J'avais le casse-noisette dans la tête. <rire> Ouvre les yeux. Pour combien tu demandes est où la soirée Halloween Excellent, excellent. Pour combien euh, Pour Je... deux ah Oh vraiment la fin de la vidéo, c'est vraiment... Bon. Il y en a forcément un qui passe. 1, 2, 3, 1 Yes Oh, j'ai trop de chance sur la fin de vidéo, c'est incroyable que je suis Maxi beau gosse. Maxi beau gosse. Je prenne une voix de tueur, non Non, tu peux prendre une voix normale. Ou soit, tu prends une voix contraire. Tu vois, excusez-moi. Vous savez, on aller la soirée Halloween. C'est bon, on a quelqu'un, on a quelqu'un. attention C'est parti. Euh, excusez-moi, elle est où la soirée Halloween vais... Ah. Dommage. Ouais. <rire> il n'y en a pas. la team tellement premier degré. Mais il y en a pas, voyons Les amis, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Je, Je remercie encore une fois Mordonaice d'avoir participé. Vous avez sa chaîne YouTube dans la description. N'hésitez pas à aller à checker. Et n'hésitez pas à aller aussi vous abonner à sa chaîne. Ouais, venez, venez, venez. venez T'as aimé venez. Le, le concept là, ça ouais, t'a vu Qu'est-ce qui a été pour toi le, le plus dur Franchement, c'est.. C'est de se lancer, genre, c'est ouais. compliqué. Mais une fois mis sur le fait, tu n'as plus le choix, tu réfléchis plus, tu, tu passes en mode, je fais le truc. Et puis, ouais voilà. je tente et on verra ouais. bien ce que ça donne. Ouais. Et tes roleplay à fond. Oui, bah, je pense que c'est exactement pareil que toi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce genre de situation quotidienne, tu te dis, putain est-ce que je vais tenter, est-ce que je vais le faire Et là, tu as un peu bah, l'obligation de, de le faire, et du coup, tu le fais. Et je te rends compte qu'au final, pas si grave, les gens ne les recroisera jamais, la personne, peut-être on l'invitera à Halloween l'année prochaine. <rire> et euh, grosse dédicace à Corinne. Grosse dédicace à Corinne, ouais. Super sympa. Bonne année Corinne. Et du coup, bah, si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve dimanche prochain à 11h. Et, Dim euh, dimanche prochain Prochain Dimanche prochain Dimanche prochain à 11h, on sent que c'est la fin, ça fait une heure et demie qu'on tourne là. Et du coup, bah, on va finir avec euh, la, fin, la phrase de fin, Donc, la citation, croyez en vous et osez. c'était Lucas Abrazier and nice. I